Bonjour. Les femmes sont à l'honneur dans presque tous les journaux parus ce mercredi 8 mars 2023. Réumi Quotidien rapporte les propos du président Macky Sall qui parle dans ce journal de ce qu'il doit à sa mère, à son épouse Marème et à toutes les femmes du Sénégal. Et le Quotidien National Le Soleil souligne que le président Macky Sall a tenu ses propos hier en président les Assises Nationales de l'Entrepreneuriat Féminin et il a annoncé d'importantes mesures qui seront prises aujourd'hui lors de la réunion du Conseil des ministres, informe le Soleil qui rapporte ce que dénoncent les femmes dans le Code de la famille et concernant l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation, l'astre de Anne annonce un plan d'action de 20 projets phares pour 200 milliards de francs CFA. Le témoin aussi revient sur la célébration de la journée internationale de la femme hier sous la présidence du chef de l'État, Macky Sall, qui a rendu hommage à sa mère, à son épouse, à toutes les femmes qui l'ont accompagnée et à la femme tout court, rapporte ce journal. Macky rend hommage aux femmes, titre par conséquent, l'indépendant « Mais l'évidence déplore la célébration folklorique de la femme et titre « Chaque année, même scénario ». Ce journal propose ainsi de faire l'état des lieux de la lutte générationnelle pour les droits des femmes. Et dans le journal Les Échos, l'association Femmes Émancipées étale sa rage relativement à l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, le refus de paternité, l'abandon de famille, entre autres. Couragnay estime dans ce journal que les femmes doivent s'affranchir du camp dira-t-on, Aucune d'elles ne mérite d'être la proie d'un homme. On ne doit pas exiger à la femme divorcée d'avoir l'autorisation de son ex-mari pour voyager avec son enfant, renchérit-elle dans les échos, pendant que Yor Yorbi nous présente des Amazones de la résistance contre l'injustice, consacrant sa une à Aida Sopignan, Félicité Sarr, Yolande Camara et Amidja. Yor Yorbi nous présente aussi Aminata Gay la première sénégalaise avocate en Italie, hélas, présente la femme dans tous ses éclats, entre leadership confirmé, enjeux politiques et provocation. Les professeurs Pendombo et Amsatus so aussi sont à la une de ce journal à la une de l'Observateur, l'on dévoile des femmes plurielles et des vies singulières. Ce journal raconte le calvaire des femmes déclassées de Bob Tior qui vivent sans eau ni électricité et dans l'absence de structures sanitaires et de marché. Et l'une d'elles raconte dans les colonnes de l'Obs sa fausse couche en ces termes. Après avoir transporté 120 bidons de 20 litres, j'ai saigné et perdu le fœtus dans les toilettes. Fin de citation. Sur cette même lancée, Vox Populi livre Les combats de vie de quatre mères de famille, Madame Adamasek, gérante de toilettes Public, Awa Koné, Madame Lo, directrice artistique, Nella Amar, employée domestique, Endjorondia et professeur de et Bessie le jour voit les femmes comme des mines d'or. Ce journal souligne que dans la mine de la GCO de Diogo, les femmes brillent et ce journal nous présente huit femmes puissantes en Afrique et dévoile le nouveau visage du JDD. Aïssatou Saïk Seikomafal, une non-voyante qui voit tout. Intéresse aussi Bessie le jour dans le spécial 8 mars. sud quotidien pour sa part évoque les enjeux du féminisme au Sénégal à travers une tribune du professeur fatuso Au moment où, dans le quotidien, l'on évoque les droits des femmes et pointe des retards encore dans l'autonomisation financière, les arts ou au niveau professionnel. Mars toujours haute, titre par conséquent, le journal de Madiambaljani, où Aminata Touré se prononce sur les accusations de Adjibou Soumare et estime qu'on ne doit pas les prendre à la légère. Seydig Gassama dans Vox Populi, lui, accuse le pouvoir face aux menaces du gouvernement contre bou Soumare. Le directeur exécutif d'Amnesty International souligne ainsi que le gouvernement confond sciemment interpellation et accusation. Le parquet, lui, a corsé l'accusation contre Pape Ndiaye placée sous mandat de dépôt hier par le juge du deuxième cabinet, rapporte Libération, qui nous apprend que dans son réquisitoire introductif, le procureur a visé six chefs d'inculpation. Réumi quotidien ont déduit que le procureur criminalise le dossier de Pape Ndiaye qui a été écroué hier. Restons dans Réumi qui fait zoom sur Pape Dembabité, directeur général de la Sénélec. Ce journal nous parle ainsi des 129 millions de dollars de Destinée à l'électrification de 1000 localités. La Sénélec va aussi raccorder 97 000 ménages au réseau électrique, renseigne Réumi qui signale une embelle financière et une reprise en main de la qualité du service. Et en politique, fait remarquer Réumi quotidien, Pape des Mabité, est l'incarnation de la fidélité à toute épreuve, la lumière à la manette de l'énergie sénégalaise. Titre ce journal pour conclure sur ses réalisations à la tête de la Sénélec. Antoine Diom, qui se trouve lui à la tête du ministère de l'Intérieur, promet pendant ce temps dans libération que personne ne mettra le feu dans ce pays. Il fait ainsi allusion au procès Mambényan Ousmane Sonko prévu dans quelques jours. Ousmane Sonko, Adibou Soumaré et bogan Dany occupent eux la une de enquête. Journal qui s'intéresse à la révélation de scandales par les politiques, une stratégie à double tranchant prévient enquête. et wolf quotidien évoquant l'audience avec Marine Le Pen, parle de dégâts d'une bonne idée, signalant Birahim Msek entrer dans la danse. Guimari Usagna, lui, vole au secours de Khalifa et Karim Wad à travers une proposition de loi, nous apprend aussi. Wolf Quotidien. Et dans le quotidien L'Info, Boubacar Camara charge Macky Sall, évoquant la limitation des mandats, le respect des droits et libertés et des élections libres. Et dans 24 heures, Boubacar Camara appelle à refuser de remettre les clés au président Macky Sall. Ce journal, sur l'élection présidentielle 2024, s'interroge justement vers un collapse politique. En attendant d'avoir la réponse, Dakar Times signale que le Sénégal est absent de la liste des pays les plus endettés, livrant une étude sur l'économie des pays francophones. Et en championship, Elimandia a délivré chez Field contre Reading, rapporte Réumi Cotillon dans sa version Sport. Et le quotidien du Sport Stade s'intéresse au 8 huitième de finale, retour prévu à 20h entre Paris qui veut l'exploit face au PSG et la C Milan qui veut confirmer. Et Sounolambe nous fait part des lourdes sanctions qui pèsent sur les têtes de Satiès et Recruc auditionné au CNG ce matin. Satiès a perdu 1 120 000 francs CFA et Recruc 780 000 francs CFA, informe Sunulambe ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.